Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment créer une base de données. Enfin, on va faire un peu plus. Hein. Donc, on va donc, créer une table de données qui va être à l'intérieur de notre base. Ensuite, on va ajouter des infos dedans, les afficher. Ensuite, important, on va sauvegarder euh, notre travail dans, dans un fichier. Et euh, ensuite, on va vérifier euh, que notre sauvegarde euh, a bien fonctionné. Alors, comme thématique, on va on va regarder des, des pays qui sont en Europe. Voilà quelque chose d'assez euh, d'assez simple hein. alors moi mes données je les ai récupérées donc sur cette page euh, là alors on va parler des, des pays alors qu'est-ce qu'on va prendre comme information donc on va on va regarder que quelques pays hein. donc on va prendre donc, par exemple pour euh, l'Albanie on va prendre les premiers là alors l'Albanie la première chose c'est on va prendre euh, ce qu'on appelle le, le nom court donc du pays donc ça c'est une information donc euh, qui est, est textuelle, donc ça c'est important quand on fait une base de données, de bien réfléchir euh, au type d'informations qu'on souhaite recueillir. Donc non-cours textuel, on va prendre par exemple la capitale qui est aussi du texte, donc Tirana, après population qui est un nombre, donc les nombres, il y a le choix entre soit des nombres réels à virgule, soit des nombres entiers euh, sans virgule, donc nous c'est entier sans virgule, hein, integer, donc euh, population, et après on va prendre aussi la superficie. Et ensuite on va prendre une dernière information, hein, ici qui est symbolisée par le fait que certains pays sont sur fond bleu, donc euh, ça signifie que ce pays là, l'Allemagne, appartient à l'Union Européenne, contrairement à l'Albanie qui appartient à l'Europe, mais pas à l'Union Européenne. Donc on va stocker une dernière information, qui est une information du style euh, vrai ou faux, donc on stocke ça dans un booléen qui va être soit true par exemple pour l'Allemagne, ça va signifier que l'Allemagne appartient à l'UE, soit false pour l'Albanie, ça veut dire que l'Albanie n'appartient pas à l'Union Européenne. On démarre SQLite, je réduis la fenêtre pour qu'on voit un petit peu, voilà. Alors au début on est connecté à une base de données qui est en mémoire, donc euh, voilà. Donc tout ce qu'on fait, ça reste en mémoire. Si on quitte SQLite, euh, on a perdu tout notre travail. Alors, ici, donc il y a l'invite qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est affichée, excusez-moi. Donc là, par exemple, on va taper, entrer une commande SQLite. On va l'appeler, on va l'utiliser, donc cette commande, c'est .tables, qui nous donne la liste des tables qui sont contenues dans notre base de données en mémoire. Et évidemment, il n'y a aucune table. Donc on va créer notre première euh, table. Voilà, hop, je crée euh, cette première table. Donc, je fais rentrer, pas de faute de syntaxe, tout va bien. Donc la table, on doit la nommer, on va l'appeler ici pays, et après, entre parenthèses, on va mettre chaque euh, attribut, hein, donc euh, le nom, qui est de nature texte, virgule, la capitale, qui est de nature texte, virgule, population, integer, virgule, etc. Donc on a nos cinq infos, deux textes, suivi de deux integers entiers et UE un booléen qui va être vrai ou faux. Donc là maintenant avec les flèches je remonte dans l'historique de commande. Si je refais tables, donc ma commande elle a bien eu un effet, c'est la création de cette table. Alors cette table actuellement je pourrais regarder dedans. Une manière de faire c'est de faire du SQL, une commande SQL Select. Et si je fais ça, j'ai aucun retour, puisque ma table actuellement, elle est vide. Ce qu'on a créé ici, c'est la structure, donc ce qui va permettre de recevoir les informations euh, à propos de, donc de, de nos pays. Alors, on va rentrer un premier pays, donc qui est, euh, est l'Albanie. Hop. On, donc pour ajouter des informations dans une table, on fait un « Insert into ». On précise le mot-clé « values » et après on va mettre entre parenthèses les valeurs dans le même ordre qui concerne donc, ce qu'on appelle un enregistrement, donc pour nous c'est le premier pays. Donc on met cinq valeurs, les textes très importants, guillemets simples avant et après chaque valeur et après on met des virgules pour bien séparer chacune des valeurs. Donc c'est l'Albanie, Tirana, environ 3 millions d'habitants, 28 000 2 et est-ce qu'elle appartient à l'UE Non. Donc on fait « entrer Ici on va vérifier, donc ça c'est important, il hein, faut prendre ce réflexe là, quand on fait une commande en SQL, ben, c'est pas mal de vérifier si euh, les effets. Donc là on va refaire un select de, du, du, sur cette base, c'est à dire on va essayer d'afficher ce qu'il y a dans cette base, et on obtient bien les infos. Donc là on est sûr que notre commande elle a eu des effets, la table était vide, j'ai ajouté un pays, et maintenant je constate que... Euh, euh, la table contient un premier pays. Alors là, on va rajouter euh, un deuxième pays. Donc le deuxième pays, c'est l'Allemagne. Ajout. Je refais mon select pour voir le contenu, et donc j'ai bien mon deuxième pays, l'Allemagne, sa capitale est Berlin. Et puis ici, on voit la fin le 1, qui euh, donc euh, true c'est un, un synonyme de 1, ça veut dire vrai, et 0, ça veut dire euh, false. Donc on a bien nos, nos, nos deux pays qui ont été euh, ajoutés. Alors, cette requête insert, on peut euh, l'utiliser pour euh, rajouter plusieurs euh, plusieurs pays à la fois. Hein, donc là, soyons courageux, on va en ajouter trois d'un coup. Donc insert into values. Là, comme on va à la ligne sans mettre de point virgule, ça veut dire que cet ordre SQL n'est pas fini. Donc, on peut rajouter des informations. Là, on met une virgule pour dire, on va donner un autre enregistrement. Virgule, un autre enregistrement. Et là, point virgule. Le point virgule final de, euh, de cette requête donc là maintenant on, on voit que le euh, on a bien nos, nos, nos, nos cinq pays qui ont été ajoutés euh, euh, dans notre table pays alors là au niveau affichage c'est un peu euh, moi je trouve c'est un peu confus donc on va utiliser une commande qui s'appelle mode alors, on va regarder l'aide aide de mode donc ça nous permet de, de, de fixer euh, le mode d'affichage et il ya un mode que je trouve sympa, moi, c'est le mode box, et donc on va l'utiliser. Donc c'est le point mode box. Donc là, c'est pas du SQL, hein. c'est un ordre, euh, comment dire, euh, c'est une commande de SQLite, et on va remettre notre commande SQL de manipulation de base de données qui est afficher la liste des pays. Donc là, on a une super liste des, des pays. Nos cinq pays sont là avec nos infos. C'est bien trié par commande, colonne, avec les têtes de colonne. Donc là, trois pays, par exemple, appartiennent à l'UR. Alors là, à ce stade, on pourrait être super content, quitter, et on perd tout. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on c'est en mémoire, donc on, on va sauvegarder, donc on va placer dans un fichier euh, toute euh, notre base de données. Alors pour faire ça, on choisit un dossier de destination. Moi, par exemple, c'est C:demo. Donc, on va créer un on va créer un, un fichier qui va contenir euh, les informations dans, dans, dans, dans ce dossier. Alors pour faire ça on utilise donc une commande SQLite qui s'appelle au hasard.save voilà après entre guillemets on va mettre le nom euh, du fichier de destination donc on précise donc le chemin absolu pour ne pas avoir de soucis, donc c'est démo, anti-slash et là euh, comme on parle de pays cette base de données on va l'appeler géographie et euh, DB .database donc euh, voilà là je suis entré a priori c'est ok, je vais voir ici, donc on, on a bien le fichier qui a, qui a été créé Donc ça veut dire que maintenant je peux quitter SQLite euh, donc point .kit une fois que j'ai fait ça, euh, donc euh, si j'ai envie de à nouveau travailler avec ma base de données il va falloir que je charge cette base de données dans une, une nouvelle euh, utilisation de SQLite alors là je relance SQLite Hop, je le redimensionne, voilà, et après, donc ici, on a donc ces points open, et donc là, on va remettre le chemin absolu vers notre fichier de base de données, donc qui est on fait entrer, donc maintenant, on regarde quelle est la base de données avec laquelle je suis en train de travailler, ta voilà, donc c'est bien la base de données géographique. Alors je peux faire un tables pour avoir la liste des tables, j'ai bien la table pays, et je peux euh, par exemple regarder la liste des capitales européennes, alors pour faire ça je vais faire Select, Capital, Rome, Pays. Hop, et j'ai bien donc les capitales européennes qui s'affichent, Tirana, Berlin, Andorra, vela etc., etc., euh, je suis en train de réfléchir bon bah écoutez bah, là on a fait bah, on a fait le tour donc euh, on va résumer ça pour être au clair donc on a bien réussi à créer euh, donc, notre table pays on l'a créé dans une base qu'on a appelée euh, géographie on pourrait créer d'autres d'autres tables hein. on peut mettre plusieurs tables de données dans une base de données. La structure de la table pays elle est précisée avec euh, quand on fait le create table c'est ça qui nous permet de, de créer la, la table pays. On type les données, hein, donc là on a utilisé trois types, texte, integer ou boolean, donc c'est quelle nature d'information je vais à quel endroit. En SQLite, c'est pas une obligation, mais bon, c'est euh, pas plus mal de faire dans notre cas. Euh, quand on veut ajouter des informations dans une table, on utilise insert. d'accord. Et si on veut afficher le contenu d'une table, donc de notre table pays, nous on utilise un select. Et enfin, on a des commandes SQLite qui sont importantes. Hein, le point Save pour sauver, le point Open pour euh, restaurer. Et puis, on a aussi vu le point euh, Mode pour euh, gérer l'affichage. Bah, sur ce, euh, je vous remercie euh, beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.